Je pense qu'on peut dire que l'été est vraiment en train d'arriver et forcément il y a plein de chansons hyper entraînantes qui sont en train de sortir. Genre ces chansons qui te restent dans la tête où tu passes ta journée à aller chantonner et tout et à faire un peu des semblants de Corée en mode. Alors qu'en vrai ça ressemble absolument à rien, mais toi tu crois que t'es une K-pop star alors que. Alors que non. <musique> ne me remercie surtout pas, hein, j'avais vraiment un cœur qu'elle te reste dans la tête jusqu'à la fin de la journée. Bien sûr, ici sur ma chaîne on parle de mode, donc je t'ai sélectionné trois tenues inspirées de Clip K-Pop qui respirent vraiment l'été, mais alors à, à fond. C'est vraiment des tenues simples et parfaites à porter quand tu sors avec des amis ou genre un soir d'été par exemple. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse, eh bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. On commence direct avec une tenue inspirée de Seastar, Seastar c'est un groupe qui a été disband il y a quelques années, mais en fait leurs chansons, je te conseille vraiment d'aller les écouter parce qu'elles en ont plein qui sont parfaites, mais je te jure parfaites pour l'été, genre moi tu me dis été, je te dis Star. <musique> Donc franchement vas-y tu verras c'est trop cool et après tu les auras vraiment dans la tête là tout le temps ça c'est clair Et d'ailleurs si tu connais ce groupe n'hésite pas à me le dire en commentaire J'ai choisi une des tenues principales du clip Touch My Body et c'est là où elles sont vraiment au bord de la piscine Et je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'on aimerait tous être à cet endroit là là maintenant tout de suite. <rire> donc là qu'est ce qu'elle porte Déjà première chose il y a le short, c'est un short à fleurs et par chance en fait moi j'en ai un qui a exactement cette même coupe donc cette coupe en fait avec les espèces de bandes noires sur le côté alors c'est un peu un coup de chance pour moi. Après ben, forcément toi tu n'as peut-être pas ça dans ton armoire mais le but c'est juste de t'inspirer donc tu pourrais avoir ben, soit un short à fleurs soit un short en fait qui a un peu des mêmes motifs qui font un peu genre floral ça ira très bien et sinon j'essaierai moi de voir si je trouve des alternatives et je te mettrai forcément les liens dans la description comme ça tu pourras aller voir si jamais il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser donc on a ce short là premièrement donc ça fait le bas et après elles ont tout simplement un haut noir qui est crop top alors moi celui que j'ai trouvé dans mon armoire c'est celui-ci il est un petit peu différent il est peut-être un peu plus sophistiqué entre guillemets puisqu'il a plusieurs bandes ça fait tout autant l'affaire le but c'est de s'inspirer et pas avoir exactement la même chose ce sera impossible d'avoir exactement la même chose donc ça ça te fait vraiment déjà la base de la tenue et je t'ai dit au début c'était des tenues qui sont hyper simples et elle qu'est ce qu'elle porte ensuite comme chaussures elles ont des talons noirs en plus ils sont laqués et tout donc c'est peut-être un peu casse-gueule pour aller faire des grillades au bord du lac, <rire> peut-être plutôt t'orienter vers soit des baskets ou des sandales ou même des plateformes si tu décides de partir sur les plateformes surtout si c'est des sandales plateformes en fait après c'est toi qui vois, c'est toi qui fais ce que tu veux mais si ton short est très très très court j'irai pas personnellement pour des talons qui font genre 15 cm après comme toujours chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut moi je m'en bats les fesses de ce que tu fais, voilà c'est juste personnellement quelque chose, moi j'irai plutôt vers quelque chose qui n'a pas de talons, voire un tout petit peu de talons si j'ai un short court, mais voilà, après chacun fait sa vie. Si y a quelqu'un veut se balader en licorne, il se balade en licorne voilà et c'est le but et c'est ça qui est cool avec le style, c'est que chacun fait sa vie et tout le monde est content. S'il y a bien une chanson qui me fait penser aux vacances d'été c'est Starry Night par Mamamoo J'ai choisi la tenue de Solar mais il faut juste un tout peu l'adapter parce que si tu mets vraiment tel quel, je t'assure tu cuis, tu rôtis, là c'est pas possible, genre les bottes on va peut-être trouver une alternative parce que là ça risque de pas être pire agréable, donc qu'est-ce qu'elle a Là aussi au final sa tenue donne très bien mais elle est finalement simple, elle porte premièrement un bustier noir et à part ça je le trouve absolument magnifique, j'en ai pas un comme ça, j'aimerais vraiment en trouver un, faut que je cherche d'ailleurs si tu sais où je peux en trouver, n'hésite bah, pas à me dire mais je trouve ça hyper beau, alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai un truc qui ressemble vaguement à un bustier, c'est entre un bustier et un top on va dire ça comme ça donc je fais forcément avec ce que j'ai dans mon armoire et puis sinon bah elle a forcément un short ton jeans que je pense absolument tout le monde a dans sa garde-robe donc ça fait le bustier et le jeans et après qu'est ce qui fait que sa tenue est vraiment elle a un petit quelque chose elle a un petit cachet en fait c'est simplement parce qu'elle a énormément de colliers et elle met plusieurs colliers à des longueurs différentes et ça c'est un accessoire qui donne un petit quelque chose à la tenue et que je te conseille vraiment de faire en plus en été bah t'as pas genre une écharpe, une veste et tout qui cache tout donc franchement n'hésite pas à aller vraiment sur les bijoux d'ailleurs Y ils ont vraiment une marque, je te la mettrai en barre d'infos, c'est Aroc qui est très très bien au niveau qualité de bijoux et je pense que tu vas trouver ton bonheur là dessus donc il y a ça et puis bah, forcément les bottes comme je disais au début, ça être <rire> Plutôt aller donc basket, sandales, plateforme, exactement pareil, il faut juste que tu te sentes confortable dedans. Et d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à mettre un petit like. Et à fond dans l'ambiance, c'était en mode petite fête à la plage avec Girls Generation Party. <musique> je suis pas coupable si tu as cette chanson qui te trotte dans la tête jusqu'à la fin de la journée dans ce clip là elles ont majoritairement un style qui est un petit peu bohème alors par contre c'est pas du tout mais alors pas du tout le genre de style que moi j'ai dans mon armoire mais je me suis dit que toi peut-être que tu as quelque chose de ce genre là parce qu'au final moi je trouve ça pire joli mais c'est vraiment pas quelque chose que je mettrais de moi même mais je pense qu'il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui aiment bien ce genre de style pour le bas elles portent surtout un short en jeans et pour le haut justement c'est un peu ce style bohème un peu blanc cassé avec de la dentelle etc et j'ai regardé justement sur Yes! Style. donc il y a des hauts, il y a des t-shirts, il y a des pulls qui ont cette même inspiration, il y a des combi-shorts, c'est vraiment les combi-shorts c'est génial pour l'été et typiquement moi, tu mets genre par exemple comme c'est plutôt pour la plage plutôt pour l'été ce genre de choses avec un haut de maillot de bain en dessous tu vois tu peux avoir malade, le port typiquement je crois dans le clip, elles ont peut-être un maillot de bain qui est un peu genre rose pétant mais elles ont cette espèce de blanc cassé par dessus n'importe et ça donne bien en fait ça fait une bonne combinaison et quand tu regardes le clip franchement c'est exactement la même vibe, c'est petit apéro sur la plage vers la piscine et tout avec les grillades vraiment on est en vacances d'été là Et puis comme tout Toujours tu peux continuer à t'inspirer sur la mode coréenne en regardant ma playlist dédiée ou tu peux aller regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut